J'étais un peu pressé ce matin. Je vais au parking, je mets mon ticket, je paye, et là bien sûr, paf, rideau, la machine tombe en panne, personne dans le parking bien évidemment, il m'a fallu un gros 40 minutes pour réussir à sortir ma voiture. J'étais bien évidemment de mauvaise humeur, et surtout, cela ne serait jamais arrivé avec un Bitcoin. « Chers amis, bonjour, ici Guy de la Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Vous pouvez vous inscrire gratuitement euh, grâce au petit bouton qui doit apparaître là ou au lien en description. Faites-le, c'est vachement bien. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est moi qui écris. » Et donc, ce matin, j'ai vraiment mis 40 minutes à sortir de mon parking. Alors, je vous dis ça parce que, bien évidemment, j'adore raconter ma vie, c'est mon grand truc dans la vie. Mais surtout, en fait, c'est un bon exemple euh, de l'intérêt euh, d'une blockchain. Alors, je vous ai dit Bitcoin, hein, parce que ça fait plus marrant, mais euh, c'est bien d'une blockchain dont on aurait eu besoin pour éviter les tracas que j'ai eu ce matin, parce que Bitcoin, ça sert absolument pas à payer son parking. Et ce qui était très intéressant, c'est que ce matin, euh, la manière dont ça a été géré, c'était mais totalement ubuesque. C'est-à-dire que moi, quand euh, mon truc est tombé en panne, j'ai trouvé un, un bouton et quelqu'un a, a appelé. Et euh, puis cette personne, malheureusement, euh, qui était le, le, la, la société déléguée à la gestion du parking, euh, la personne devait être à 50 ou 100 km de là, elle savait même pas dans quel parking j'étais, elle savait pas d'où j'appelais, elle n'y pétait rien. Euh, et c'était un parking public, et elle a dû envoyer la police euh, pour régler mon affaire. Donc les policiers sont arrivés, il était au téléphone avec une autre personne encore qui avait accès au, au, paiement, au système de paiement pour vérifier que j'avais bien payé mon parking. Et une fois qu'il a vérifié ça et qu'il a vu que j'étais de bonne foi, il a rappuyé sur le petit bouton sur lequel j'avais appuyé pour avoir l'opératrice et lui a gentiment demandé d'ouvrir la, la barrière et je suis parti comme ça. Bien évidemment, vous avez trois personnes euh, qui ont dû se déplacer là-dedans, même quatre parce que les policiers sont arrivés à deux, qui sont arrivés en voiture, qui ont dû repartir. Euh, c'est Tout ça est un gâchis d'énergie de temps, tout ça, pour une raison assez simple. La raison, c'est que euh, le, le, le, le gestionnaire délégué n'avait pas accès aux informations de paiement, et j'en remercie d'ailleurs la ville, parce que ce sont des informations qui sont effectivement assez confidentielles, et qu'on bah, ne sait jamais, une société peut être mal gérée, peut, il peut y avoir des fuites, les informations peuvent être, euh, peuvent être hackées, euh, ou il peut y avoir des personnes malveillantes, enfin si vous voyez, il y a quand même pas mal d'informations euh, qui passent dans ces trucs-là. Et du coup, la ville avait décidé de ne pas donner ces informations euh, aux, aux gestionnaires, et du coup, c'était eux qui géraient ça directement, il avait fallu passer par eux, et puis comme ils ne sont pas très très bien organisés, euh, ils ont eu besoin de trois personnes euh, pour euh, réussir à trouver mon paiement et me laisser passer. Et je vous dis que ça ne serait jamais arrivé euh, avec une solution blockchain. Parce qu'avec une solution blockchain, en fait, au lieu d'avoir euh, un, un ticket à code barre euh, ou euh, à bande magnétique dans lequel vous n'avez pas tellement d'autres informations généralement que l'heure à laquelle vous êtes entré euh, et éventuellement un numéro, euh, ben, euh, vous auriez eu un jeton. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, vous avez des paris où vous recevez des, des petits jetons. Est, on est en plein dedans. Hein. Une crypto-monnaie, ça marche avec des jetons, ce qu'on appelle des tokens. Euh, et ben, avec un système de blockchain, vous auriez pu avoir une émission de jetons, et vous auriez pu lier ce jeton euh, à un paiement, et sans avoir, euh, avoir, sans avoir euh, un, uniquement le registre de paiement euh, comme, euh, comme support, vous auriez eu... Euh, cette blockchain qui est un autre registre mais qui est un registre indépendant qui aurait pu permettre à l'opératrice de savoir que j'avais payé euh, sans avoir euh, à connaître mes informations sans avoir euh, accès à tout ce dont la police elle avait accès euh, mais pas elle et elle aurait pu m'ouvrir la porte et ça, elle me l'a la barrière et ça aurait pris trois minutes et c'est un exemple tout bête mais qui est très important parce que il faut bien comprendre que l'intérêt de la blockchain euh, est de réussir euh, à euh, à, à, à réaliser des interactions avec des gens dans un univers sans confiance. C'est très important. La blockchain se supplée à la confiance. Si euh, vous avez confiance, vous n'avez aucune raison d'utiliser une blockchain si vous êtes avec des gens de confiance que vous connaissez euh, pour faire vos transactions. Là, en l'occurrence, ils ne savaient pas qui j'étais. Euh, L'opérateur a priori n'avait pas non plus suffisamment de confiance de la part de la ville pour que euh, pour ça et puis moi non plus j'avais pas suffisamment confiance et vous, avez, vous étiez dans une situation dans laquelle il n'y avait pas suffisamment de confiance pour, et l'opérateur il savait pas suffisamment confiance en moi d'ailleurs non plus pour m'ouvrir la barrière donc personne n'avait suffisamment confiance en quiconque pour que ça puisse se régler vite et du coup euh, ça ça a mis un temps de dingue à cause de cette absence de confiance. Alors bien sûr, vous avez deux manières de, de remédier à ça, c'est de retrouver des sociétés où vous opérez en confiance, et il faut bien évidemment passer par là, mais bien évidemment, pour opérer en confiance, généralement, il faut, faut revenir à, à des tailles beaucoup plus petites dans lesquelles les gens peuvent se connaître, dans lesquelles les personnes se côtoient, et il y a une partie des solutions qui vont et doivent repasser par la reconstruction d'une confiance, et vous avez tout un tas de situations comme cette situation bête de parking dans laquelle, bah ben non, il peut pas y avoir de confiance préalable, parce que moi je suis dans une ville dans laquelle j'ai pas l'habitude d'être. Euh, et donc euh, là, ça arrêté été très intéressant, c'est pas quelque chose d'extraordinairement compliqué à mettre en place. Simplement, voilà, vous avez des dizaines et des, même des centaines d'applications de la blockchain qui vont se diffuser euh, petit à petit et qui vont constituer une rupture technologique. Aussi importante que celle d'Internet, qui a provoqué la révolution des technologies de l'information, eh bien la blockchain, elle, va permettre cette révolution des technologies de la valeur, qui va permettre de révolutionner la manière dont on échange de la valeur, les uns avec les autres. Et comme ces échanges de valeur ont besoin soit de confiance, soit d'un tiers de confiance, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus avoir confiance en nos tiers. Eh bien, vous avez ce système décentralisé. Qui est très intéressant, c'est pas l'alpha et l'oméga, et qui va constituer cette révolution technologique parce que ça va petit à petit pénétrer comme ça dans nos quotidiens pour de très bonnes choses, parfois aussi de, des mauvaises, hein, c'est comme tout. Euh, mais vous avez cette technologie, cette cette révolution technologique qui est en cours. On n'en est encore qu'au tout début parce que ce que je vous disais dans ma vidéo d'hier. C'est que, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans une phase explosive d'un point de vue d'adoption réelle et d'un point de vue de, de, de développement technologique. Et c'est pour ça que ce que je vous disais dans ma vidéo d'hier, je vous mets un lien encore ici et aussi en description et elle est importante cette vidéo. C'est pour ça qu'à mon avis, la hausse actuelle n'est absolument pas une hausse qui est liée à l'explosion de la technologie, mais qui est une hausse spéculative et qui va retomber qui va retomber, et donc euh, si jamais euh, vous vous dites vous avez peur euh, de rater le train en marche, mais que vous trouvez quand même euh, ça coûte super cher et que vous risquez de vous faire couillonner, euh, bah vous savez quoi, euh, commencez à vous positionner un tout petit peu juste pour comprendre comment ça marche, soyez patient, attendez un peu, ça va retomber et surtout, si vous voulez, quand euh, on, on a fait, quand on a travaillé, qu'on a réfléchi euh, à la technologie, à la révolution, à la valeur que cette chose a apportée, eh ben, du coup, est, on est beaucoup plus serein pour euh, ensuite appréhender dans le temps long et euh, quand ça va baisser, et ça va forcément baisser, moi je pense qu'il y a un potentiel de baisse de 80%, et, euh, et c'est sérieux, c'est-à-dire que c'est de l'analyse technique derrière. Euh, et ben, quand ça baisse de 80%, euh, vous n'allez pas être comme ça, au contraire, vous allez acheter, vous allez être trop content d'acheter, parce que vous allez vous dire « tiens, c'est en solde ». Donc euh, c'est très important, c'est pour ça que je vous fais ce petit exemple, pour vous dire que, euh, au delà de euh, toutes les grandes théories monétaires, de l'or monét numérique et toutes ces choses-là, en fait, le Bitcoin, qui est aujourd'hui la pierre fondamentale de la technologie blockchain, ça permet des choses aussi simples que de bien gérer un parking. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez-la et euh, cliquez euh, aussi sur les liens ci-dessous, je vous en mets un là. Pour, euh, J'ai fait une grande présentation justement sur la technologie de la valeur. Regardez ça, à mon avis, il y a quelque chose d'intéressant et il y a quelque chose vraiment que vous avez autant envie de rater que rater le, le, le développement d'Internet dans les années 90. À très vite et je vous dis à votre bonne fortune.